Et salut tout le monde on se retrouve pour un Halo News au sujet de la TMCC, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait mais la sortie d'Halo 3 approche à grands pas et à chaque sortie de jeu la TMCC se met globalement un jour pour apporter son lot de nouveautés. En tout cas je pense que celle-ci va faire le plus grand bien aux multijoueurs qui souffrent quand même d'un grand manque de personnalisation et de progression et c'est bien là que cette mise à jour va mettre l'accent. En effet avec la sortie Reach sur la TMCC, la saison 1 avait été lancée ainsi que les grades et les récompenses d'armure qui correspondent aux éléments d'armure Alo Reach. Alors ces récompenses il y en avait 100 qui étaient réparties parmi 10 paliers de 10 et à chaque niveau vous débloquiez un point saisonnier qui vous permettait de débloquer un nouvel élément d'armure. Le souci c'est que ces points ne servaient à rien puisque de toute façon vous étiez obligé de suivre le cheminement et au final vous deviez prendre les 100 grades pour avoir les 100 éléments d'armure dans le même ordre que tout le monde. Ça c'est quelque chose qui va un petit peu évoluer, puisque maintenant il faudra toujours compléter chaque palier pour passer au suivant, mais on pourra débloquer les éléments d'armure dans l'ordre qu'on veut, ce qui laisse un petit peu plus de liberté. Une autre chose à savoir c'est que ces points saisonniers seront aussi débloquables par le biais de défis de campagne de BDF ou encore de multijoueurs ce qui fait que vous n'aurez plus besoin d'atteindre le grade 100 qui correspondait grosso modo au bouclier argent-épée je crois dans les tout premiers grades or et ça ça fait quand même 10 millions de points d'xp ça fait pas mal pour le commun des mortels on va dire. Alors parlons un petit peu de ces défis, je pense que ça a intéressé beaucoup de monde et ça va faire rester beaucoup de monde sur le jeu, en tout cas moi c'est le cas. Il y aura des défis de saison ainsi que des défis hebdomadaires en PVP et PVE. Alors une chose à savoir, que peu de monde sait euh, depuis le temps, c'est que depuis l'arrivée d'Halo 2 sur la TMCC, il y a déjà des défis hebdomadaires PVP qui consistent à terminer des missions de campagne en facile, normal, héroïque, légendaire. En sachant qu'une difficulté supérieure débloque automatiquement le défi de la difficulté inférieure. Ces défis se reset actuellement tous les mercredis. Et ça c'est quelque chose qui est en place depuis maintenant quelques mois. Et ça rapporte un certain nombre d'XP. Le problème c'est qu'il n'y avait pas de panneau pour les voir. C'était quand même un petit peu débile. Ils n'avaient pas eu le temps de le mettre. Mais a priori la mise à jour d'Halo 2 était sortie un petit peu dans la douleur. Et celle d'Halo 3 va corriger pas mal de choses. Alors vous l'aurez deviné ces défis permettent de gagner des points d'expérience ce qui est vraiment pas mal parce qu'ils sont longs les grades sur la TMCC mais pas que, il y aura aussi des points saisonniers on en a parlé avant et enfin il y aura aussi des éléments de personnalisation et il va y en avoir de nouveaux qui vont arriver des éléments de personnalisation puisque jusque là il y en avait sur Halo Reach et bien maintenant il y en aura aussi sur Halo 3 et Halo CE. Alors tiens, commençons par Halo 3 puisque c'est le nouveau jeu qui va arriver sur PC, il va y avoir de nouveau la personnalisation élément par élément. Donc il va y avoir les épaulières de manière indépendante, le torse et aussi le casque pour les Spartans et les élites. S'il il faudrait que c'est une fonctionnalité qui manquait depuis la sortie de la TMCC, eh bien ils le mettent enfin et ça fait quand même super plaisir, il faut le dire. Et maintenant enchaînons sur Halo CE, il y aura plusieurs éléments de personnalisation, qui vont être la visière, la couleur, ainsi que des skins d'armes et de véhicules. Alors je vais commencer par ça, parce que c'est important de le dire, si vous ne voulez pas voir les skins, il y aura une option pour les désactiver. Je dois dire que moi ça me fait super plaisir, parce que je ne suis pas... Pas très fan des skins surtout sur CE, j'aurais eu peur que ça dénature le jeu mais je trouve que cette option c'est absolument génial parce que ça permettra de satisfaire absolument tout le monde donc le fonctionnement va être un petit peu spécial puisqu'il n'y a pas vraiment de pactage sur CE à part l'air ou le magnum qu'on peut avoir au starter donc en fait ces skins vont s'activer au moment où on va récupérer un véhicule ou ramasser une arme en sachant que quand on va abandonner l'arme ou le véhicule, le skin va rester jusqu'à ce que quelqu'un d'autre le ramasse. Alors je sais pas vous, mais moi la personnalisation sur Halo CE, je l'ai pas vu venir du tout. Autant Halo 3, je pense qu'on pouvait l'espérer et je trouve ça génial qu'il la remette, autant Halo CE, ça sort de nulle part. D'ailleurs pour revenir sur la personnalisation d'Halo 3, je pense qu'on peut espérer qu'il nous remette la même pour Halo 4 quand il sortira sur PC. Alors on va terminer avec une dernière petite info qui va concerner la campagne d'halo 3 cette fois-ci. Il va y avoir un nouveau crâne qui va être ajouté qui s'appelle Acrophobia et qui va simuler le fonctionnement d'un jetpack. 343 avait depuis longtemps l'envie de rajouter des crânes dans les jeux, ils ne l'avaient jamais fait, ils avaient conservé les jeux le plus intact possible. Mais là ils vont en rajouter un, alors est-ce qu'ils en rajouteront d'autres par la suite Eh bien on le verra bien mais il y aura un nouveau crâne sur Halo 3 Voilà, big news En tout cas je pense que ça va faire super plaisir aux Trickers parce que là il y a un potentiel Absolument énorme, surtout Sur Halo 3, donc là à mon avis On peut s'attendre à pas mal de choses Assez marrantes, en tout cas Moi je vais m'arrêter là Puisque j'ai fait le tour des infos N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires sur la TMCC, moi je trouve qu'ils font un travail merveilleux dessus. On se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, et bien entendu, viva l'eau